Vous avez déjà un appartement un peu plus grand qu'un simple studio ou alors vous avez trouvé la bonne affaire, mais c'est justement pas un studio, mais la location courte durée vous intéresse malgré tout. Et bien aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Sébastien Ascon, donc le, le vrai professionnel de la location courte durée en France. C'est l'icône de référence et il va justement partager avec nous comment aussi rentabiliser un appartement un peu plus grand en location courte durée juste après ça. Ah bah écoute, merci beaucoup Sébastien d'être là avec nous. Écoute, avec plaisir Stéphane. Donc Sébastien, aujourd'hui on voudrait parler justement d'un sujet intéressant, c'est des gens qui ont déjà un appartement un peu plus grand, qui veulent malgré tout faire de la location courte durée. Quels sont tes conseils pour pouvoir justement faire de la location courte durée avec plus qu'une chambre, plus que deux personnes, donc pas juste un couple Qu'en qu penses-tu déjà Est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est rentable Et si c'est rentable quels sont tes conseils pour justement le faire, se lancer là-dedans Ok, pas de problème. Mais écoute, merci Stéphane. Alors, c'est vrai que la location courte durée, bah, c'est un excellent euh, levier pour aller chercher de la rentabilité sur un bien immobilier. On a démarré la location courte durée il y a quelques années avec un produit standard qui était le, le studio. Voilà. Mmh. La location courte durée, elle a évolué. Euh, les appartements sont montés en gamme, en termes de surface, en termes de prestations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le studio que je recommanderais pour démarrer ce genre d'activité. Je pense que le bien idéal, ça reste le T2. Donc appartement avec une chambre et cette, ce, ce, ce type d'appartement est excellent parce que tu vas pouvoir accueillir les gens qui viennent seuls, les gens qui viennent en couple, donc là eux ils pourront dormir dans la chambre et puis dans le séjour si tu as un canapé dépliable et eh bien tu vas pouvoir accueillir deux personnes supplémentaires, donc soit un deuxième couple, soit un enfant ou deux enfants. Et ce genre de produit, en fait, il se prête euh, de manière excellente à la location courte durée telle qu'on veut la faire aujourd'hui. Pourquoi Parce que les gens, ils ont envie de surface. Donc tu vois, euh, ils vont pouvoir, ils vont préférer louer un appartement qui fait 30, 35 mètres carrés, même s'ils viennent seuls, plutôt que de se retrouver dans, dans, dans un studio. Okay. Donc le produit idéal pour moi, ça reste le T2. Donc pour répondre à ta question, si les gens ont un petit peu de surface, moi, j'irai la surface idéale c'est jusqu'à 35 mètres carrés, eh c'est l'idéal pour faire la location courte durée avec une, une chambre séparée. Au-delà, si tu as toujours un T2, donc toujours une chambre séparée, mais sur un appartement qui va faire 40, 45, 50 mètres carrés, je trouve que ce n'est pas nécessaire. C'est des mètres carrés qui vont être perdus, c'est des mètres carrés, en tout cas si tu te places uniquement sur la location courte durée, que tu vas acheter pour rien. Parce que tu ne vas rien faire de 5 ou 10 mètres carrés de plus dans, dans ton séjour. Donc, il vaut mieux être focus voilà, sur un appartement de type T2. Ensuite, si on veut aller plus loin, mm -hmm. sur des surfaces plus grandes, tu as le T3. Donc, le T3, c'est deux chambres. Là, ça, on rentre dans d'autres problématiques. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des clients que je reçois, ils viennent seuls ou ils viennent à deux. Donc, clairement, les personnes qui viennent seules ou qui viennent à deux, elles n'ont pas besoin d'un appartement dans lequel il va y avoir... Euh, de chambres. Ça, c'est une première remarque. Et deuxième remarque, c'est que quand tu vas devoir ensuite euh, payer ton prestataire de service pour venir faire le ménage euh, euh, au départ d'un locataire, ben forcément, ça va coûter plus cher sur un appartement qui a une grande surface dans lequel il y aura deux chambres. Donc, Attention, attention parce que tu vas avoir des coûts supplémentaires. Donc, il va falloir que tu retrouves ta rentabilité quelque part. Donc, il va falloir que tu loues plus cher le prix de ta nuit. Mais ouais. je reviens sur ce que je disais. Celui qui un seul ou à deux, il n'a pas forcément envie de payer plus cher la nuit. Il se rabattra plutôt sur un appartement de type T2. Donc ça, ça peut être intéressant uniquement dans des villes où tu vas toucher ton prix du mètre carré beaucoup plus bas. Ou si tu fais une excellente affaire immobilière, là, tu vas pouvoir te distinguer. Dans le cas contraire, moi, je resterai vraiment sur le T2. Ensuite, on a aussi l'appartement T4, T5 avec 3 chambres, 4 chambres. Là, pour moi, ce n'est pas des produits qui se prêtent à la location courte durée, plutôt des produits qui vont se prêter à la, à la colocation. Ok. Et donc, si on part sur l'idée, voilà, j'ai déjà un T2 qui est grand ou j'ai déjà un T3. Donc, euh, je n'investis pas dans un nouveau bien pour faire de la location courte durée. J'en ai déjà un. Donc, je suis bloqué avec ça. Et j'aimerais bien le rentabiliser. Donc, pour attirer les gens qui viennent justement à, dans un, T, un grand T2 ou un T3, euh, déjà, est-ce que tu proposes plutôt Booking ou plutôt Airbnb Parce que personnellement, moi, j'ai remarqué que mes clients Booking, c'est beaucoup plus souvent des couples qui viennent à deux et qui n'utilisent pas spécialement le, le canapé lit. Alors qu'Airbnb, j'ai quand même de temps en temps des familles qui viennent un peu plus longtemps. Ou alors aller directement sur la moyenne durée et essayer de trouver des gens qui sont là pour 3, 4, 5 mois. Ok. Alors, il n'y a pas, de, y a pas de, de bonne ou de mauvaise réponse à ta question. Je vais répondre à ta première question. Booking et Airbnb les deux mon capitaine, voilà. C'est les deux principales plateformes de réservation en ligne. Quand on démarre une activité de courte durée, voilà, les deux premiers sites sur lesquels on doit s'inscrire, c'est ceux-là. Okay. Ensuite, il y a d'autres sites sur lesquels il va falloir s'inscrire. Abritel, TripAdvisor, Expedia, il y a Morning Croissant qu'on a nous en France pour la pour la moyenne durée. Moyenne durée ouais. euh, justement, voilà, il y a toute une galaxie de sites sur lesquels il va falloir être présent. Ce que je dis souvent c'est que quand tu fais la location courte durée, tu vends un produit. Ton produit, c'est la nuit, d'accord Quand tu t'appelles... Euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez Danone en Belgique. Oui, si, quand même. Danone. <rire> euh, Danone vend des produits laitiers. Danone, il ne va pas se dire... Euh, alors, je vais prendre des supermarchés français, je ne sais pas, je ne connais pas vos enseignes. Oh, on mais... a Carrefour. On Carrefour, a uh, Danone, il va vendre ses produits chez Carrefour et chez Leclerc, mais il ne va pas s'arrêter là. Tu vois, il va les vendre chez Intermarché, chez Lidl. Carrefour il va vouloir commercialiser ses produits, euh, pardon, Danone va vouloir commercialiser ses produits sur tous les canaux de distribution. D'accord. Mmh. Mais toi, quand tu fais de la courture et ton produit, c'est la nuit, il va falloir que tu les commercialises sur tous les canaux de distribution. Ça ne te coûte pas plus cher, hein. mais par contre, ça t'offre une visibilité plus importante. Donc, même si Booking et Airbnb vont attirer voilà, le gros, gros, gros de tes réservations, qui vont faire le gros, le gros de ton chiffre d'affaires, soit, soit partout. Voilà. Maintenant, je vais répondre à ta deuxième question. Tu me disais, euh, qu'est-ce que je fais d'un appartement euh, plus grand Est-ce que je, je fais de la courte durée ou est-ce que je me projette sur, sur la moyenne durée Ça dépend ce que tu veux faire, en fait. Tu peux vouloir faire de la courte durée du 1er janvier au 31 décembre. C'est parfait, tu auras une bonne rentabilité. Après, il y a des gens, qui ne va pas forcément intéresser, qui vont vouloir faire de la location traditionnelle du pre, euh, fin de, de septembre à juin, pendant l'année scolaire, et qui vont vouloir mettre ensuite leur bien immobilier euh, en courte durée l'été, quand les, quand les locataires ou les étudiants, par exemple, si on parle d'étudiants, vont partir pour booster leur, euh, leur rentabilité. Donc ça, aussi c'est aussi des choses qu'il est possible de faire. Et puis, j'ai même une troisième solution, comme tu le disais tout à l'heure, la moyenne durée des gens qui vont être en déplacement professionnel pendant deux mois, trois mois, ou des gens qui vont être en transition de vie parce qu'ils divorcent, donc le temps de vendre mmh. la maison et de se reloger, et eh bien, ils ont besoin... Euh, voilà, d'un logement pendant deux mois, trois mois aussi. Donc là, la moyenne durée peut avoir, euh, peut avoir son sens. Et dans cette moyenne durée, vraiment, tu vas te rapprocher de la location courte durée parce que tu as proposé, moi, ce que j'appelle le pack all-inclusive à tes locataires. Donc forcément, tu vas fournir l'eau, l'électricité, Internet, oui, oui. ce qui te permettra de louer plus cher que de la location traditionnelle. Tu n'auras pas la, la même rentabilité que la location courte durée. Mais voilà, c'est le bon compromis peut-être, tu vois, entre la location euh, standard, longue durée et la location en courte durée. Ok, merci. Est-ce que as un, tu aurais un conseil pour les gens qui veulent justement attirer ce public-là le, le public soit... Euh, qui, ben on parlait de T2, T3, donc qui veut attirer des, des, des groupes de 4 à 6 personnes plutôt que des couples de deux Donc on est sur la courte durée alors. Là on est sur la courte durée. Bah, oui. alors bah, Je reviens sur ce que je disais, il hein, faut être présent sur, sur toutes les plateformes et tu l'as dit à juste titre tout à l'heure. Tu as les plateformes comme Booking, qui vont être plutôt des, des plateformes professionnelles haut de gamme et voilà, qui vont attirer une ou deux personnes. Les gens qui voyagent en famille, tu vas plutôt les trouver sur, euh, sur Airbnb. Et le conseil que je peux donner aussi aux personnes euh, qui vont regarder cette vidéo sur ta chaîne, créez dès que vous pouvez votre propre plateforme de, de réservation en ligne pour euh, ben vous affranchir des commissions de booking, d'Airbnb, de tous les autres, et puis surtout euh, d'être indépendant vis-à-vis -vis de, de ces plateformes. Mais ok, bah écoutez, voilà, donc quelques très bons conseils. Si vous avez un appartement un peu plus grand et que vous voulez rentabiliser malgré tout en location courte durée, c'est possible. Et voilà, donc Sébastien vous a expliqué déjà euh, ben, comment le faire, euh, qui visait et comment rentabiliser ça en courte durée. Sébastien, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup. C'était très sympa. Avec plaisir. Ok, et à très bientôt chers investisseurs. Au revoir.